Hey Est-ce que tu as vu que, maintenant, sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Tilly il y a une nouvelle section, un nouveau bouton, « Rejoindre », juste à côté du bouton « Abonner ». Ce bouton « Rejoindre » te permet de rejoindre la communauté via un abonnement que tu vas payer chaque mois, en tout cas au moins un mois, si tu as envie d'y accéder qu'un mois, pour pouvoir venir voir d'autres vidéos, d'autres vidéos qui vont être un peu plus clairement plus dédié pépiniériste, Voilà, donc là on va être dans le dur, on continue d'être dans le dur puisque certaines vidéos qui sont dessus euh, ont déjà été diffusées en public, je les ai basculées cette fois-ci dans cette section-là, privée, et désormais dans cette section privée donc des nouvelles vidéos plus pointues, plus techniques, plus terre-à-terre terre également sur bah, le métier, sur des choses que je mets en place, que j'ai envie de partager avec vous, il y aura des masterclass, il y aura. Euh, voilà. Je vais beaucoup vous diffuser de choses que je ne peux pas mettre dans la section publique. Par exemple, euh, je ne sais pas, mon, ma compta, par exemple. Euh, en tout cas, la manière dont. Voilà. dont Je gère mes charges, dont je, cherche, dont je gère euh, comment dire, euh, mes commandes, euh, des, des petits.. Voilà. Bon, etc. Bon, si tu as envie de me rejoindre, tu l'as compris. Il faut cliquer sur le bouton rejoindre, tu peux m'écouter, t'expliquer le petit topo et puis ben, j'ai hâte de t'y retrouver. Alors à très bientôt.